Bonjour, aujourd'hui, nous allons travailler sur les degrés de l'adjectif qualificatif, le comparatif et le superlatif. Commençons par le degré d'intensité de l'adjectif. Prenons la phrase suivante. « Rodrigue est courageux ». J'ai inséré dans ma phrase l'adjectif « courageux » que j'ai mis en bleu. On peut ajouter avant l'adjectif un adverbe d'intensité pour préciser à quel point Rodrigue est courageux. Il existe trois degrés d'intensité. Le premier sert à marquer une intensité faible. Je vais dans ce cas utiliser un adverbe comme peu. Rodrigue est peu courageux. Si je veux donner une intensité modérée, je vais utiliser un autre adverbe, par exemple assez. Rodrigue est assez courageux. Je pourrais dire aussi Rodrigue est moyennement courageux. Rodrigue est plutôt courageux. Ça reviendrait au même. Et enfin, pour une intensité forte, je vais changer à nouveau mon adverbe pour utiliser, par exemple, « Rodrigue est très courageux ».« Rodrigue est fort courageux ».« Rodrigue est vraiment courageux ». Ainsi, j'ai fait varier l'intensité du courage de Rodrigue en utilisant un adverbe que j'ai mis en rouge placé juste avant l'adjectif « courageux » qui est en bleu. Voyons maintenant le degré de comparaison et notamment le comparatif. Je peux effectivement comparer deux éléments entre eux en utilisant le comparatif. Il existe trois comparatifs différents. Commençons par le comparatif d'infériorité. Par exemple, Rodrigue est moins vieux que Don Diego. J'ai pris l'adjectif vieux qui est en bleu auquel j'ai ajouté juste avant l'adverbe « moins » que j'ai mis en rouge. Si je veux utiliser un comparatif d'égalité, je vais changer tout simplement mon adverbe. « Rodrigue est aussi courageux que le comte. » Et enfin, pour le comparatif de supériorité, je vais utiliser l'adverbe « plus ».« Rodrigue est plus performant que Don Sanche. » Il existe un complément du comparatif qui est toujours introduit par que. C'est ce que l'on voit dans la première phrase. Rodrigue est moins vieux que Don Diego. Rodrigue est aussi courageux que le comte. Rodrigue est plus performant que Don Sanche. Pensez que le mot comparatif commence par le son que. Et justement, son complément est introduit par la conjonction « que ». Voyons maintenant le superlatif qui, lui, permet de comparer non plus seulement deux éléments entre eux, mais un élément à un ensemble plus large. Il existe deux superlatifs seulement. Voyons d'abord le superlatif d'infériorité. Dans ce cas, on va ajouter à l'adverbe « moins » un déterminant défini « le ». Rodrigue est le moins vieux des guerriers. Et pour le superlatif de supériorité, cela va fonctionner de la même façon. On va utiliser aussi le déterminant défini le juste avant l'adverbe plus. Rodrigue est le plus courageux de tous. Comme précédemment, il existe un complément du superlatif qui lui est introduit par de ou des. C'est ce que l'on voit ici, Rodrigue est le moins vieux des guerriers. On a comparé Rodrigue à l'ensemble des guerriers. Dans la phrase suivante, Rodrigue est le plus courageux de tous, on compare le courage de Rodrigue à celui de tout le monde. Voilà, j'espère que les degrés de l'adjectif, le comparatif et le superlatif n'ont plus de secret pour vous.